Bonsoir à tous, eh bien, nous sommes le jeudi 12 avril 2018, émission Radar numéro 45 qui s'intitule « Empoisonneurs publics et privés ». Alors, euh, de quoi est-ce que nous allons exactement euh, parler qui, qui nous empoisonne et comment euh, où, où se trouvent ces empoisonnements est-ce euh, qu'on est, on on, on est nous-mêmes demandeurs de ces poisons euh, Est-ce qu'ils nous sont imposés euh, de, de quelle manière on peut nous les imposer et nous les faire subir euh, sans qu'on s'en inquiète euh, Voilà un, un petit peu le thème de l'émission d'aujourd'hui. Alors, ça, re, ça recoupe tellement de domaines, euh, donc on pourrait... On va certainement parler de nucléaire, euh, on va parler aussi... Euh, eh bien d'amiantes, c'est à dire de, de matériaux qui euh, sont connus pour leurs effets tératogènes et qui malheureusement euh, bien, sont encore présents euh, dans nos vies quotidiennes, même si des lois obligent maintenant à, à retirer ces matériaux, et, mais par contre aussi il y a, on peut retrouver cette amiante dans des projets euh, miniers parce que l'amiante est souvent liée à, à d'autres euh, minéraux et donc euh, je sais qu'il euh, y a des associations qui luttent justement euh, contre notamment la mine de Salo où il y a de l'amiante ce qui fait que les populations locales eh bien, se retrouveraient contaminées par euh, ces particules d'amiante qui provoque des, des maladies induites mortelles, voilà, l'asbestose. La, la, et donc, on, a, on appellera, au cours de notre émission, on va appeler Madame Virginie Dupérou pour qu'elle nous parle de son livre « Amiante et mensonges, notre perpétuité ». Euh, donc, euh, et, elle expliquera comment elle a subi, justement, elle et sa famille et son père, euh, les, les, les conséquences euh, euh, de l'amiante, sans pour autant travailler euh, dans une usine, mais simplement en étant euh, mitoyen d'une installation. Euh, qui dégageait des poussières d'amiante donc c'est la proximité c'est à dire que nous tous les jours on est dans nos mondes technologiques, industriels, on est entouré de différents polluants qui sont générés par des processus de production ou de minage et ou des processus de fabrication qui font que on est exposé à, à des risques sanitaires euh, qui peuvent parfois euh, euh, être peu ou mal évalués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour les fibres de carbone qui sont employées assez couramment avec de la résine époxy, eh bien, il semblerait que ce sera le scandale sanitaire du futur parce qu'être exposé à ce type de, de fibres euh, induisent beaucoup de, de pathologies euh, qui peuvent conduire à la mort. Donc ces, ces fibres microscopiques comme l'amiante euh, vont euh, venir dans les bronches euh, provoquer euh, des maladies euh, chroniques et mortelles. Alors est-ce que, est, euh, est -ce que ces pollutions existent au naturel Alors bien, bien sûr, oui. C'est-à-dire que... Il faut voir que naturellement, euh, l'amiante, il y avait des gisements qui affleuraient, effectivement, euh, l'amiante a toujours provoqué ce genre de maladie, sauf que dans le passé, on ne faisait pas le lien entre l'amiante et les maladies que provoque l'amiante. De la même manière, par rapport au saturnisme, il faut se rappeler que dans l'Empire romain, euh, énormément de conduites étaient en plomb, et on n'avait pas fait du tout le rapprochement entre l'utilisation de conduite en plomb pour l'eau potable et les cas de saturnisme. Donc c'est effectivement l'évolution des sciences qui, a, qui ont permis petit à petit à l'homme de prendre conscience qu'il y avait des pratiques euh, techniques et, et industrielles ou pré-industrielles qui induisaient euh, des pathologies. On, donc on, on va être obligé aussi d'évoquer ben, le nucléaire, il y, a, il y a des industries qui sont mortifères, de manière intrinsèque, parce qu'il n'y a aucune radiation ionisante, quel que soit son niveau, euh, que l'on puisse considérer comme étant une radiation en totale innocuité euh, sanitaire. Même au contraire, par euh, Pesco, on sait même que les très faibles doses qui vont, qui vont générer des radicaux libres, comme ces radicaux libres sont peu nombreux, ils ne vont pas s'annuler les uns les autres parce qu'on le sait sur des radicolibes il y en a qui sont positifs et d'autres négatifs donc quand il y en a beaucoup ils s'annulent alors que quand il y a une très faible radiation donc sur les faibles doses ils ne sont pas annulés et donc ils vont venir sur les membranes cytoplasmiques des, des cellules venir casser et créer des trous et donc tuer la cellule donc des très faibles doses sont de radiation ionisante sont ont beaucoup plus d'effets tératogènes que de très fortes doses. Et ça, c'est l'effet PETCO qui est reconnu depuis de nombreuses décennies, mais que la IEA garde soigneusement sous le boisseau, parce que c'est extrêmement gênant que de faire la promotion de technologies utilisant des radiations ionisantes en reconnaissant que même à très faible dose elles ont des effets, je crois, on dit tératogènes, des, des effets mortifères certains. Donc il ne peut pas y avoir d'installation nucléaire sûre vu que, que de la mine jusqu'au stockage des déchets on, on a des radionucléides qui vont émettre des rayonnements alpha, bêta ou gamma, qui vont avoir une influence tératogène et même lorsqu'ils sont à faible dose. Donc, tous ces domaines qui font partie à la fois de la médecine du travail, de, de normalement de, de prévention, aujourd'hui, comme on est dans un monde d'industrialisation euh, euh, les industriels euh, se posent le problème de l'efficacité des, des procédés industriels et pas tant de leurs effets mortifères et donc sur les fils de carbone justement euh, on, a, on a eu des évaluations qui ont été faites mais qui sont passées sous le boisseau parce qu'on ne veut pas tenir compte euh, des inconvénients sanitaires euh, très graves que peuvent provoquer ces fibres de carbone euh, lorsqu'elles ne sont pas euh, entourées de résine époxy, c'est-à-dire lorsqu'elles sont euh, à l'air libre, lorsqu'elles finissent dans l'eau ou dans l'atmosphère. Parce que les applications et les revenus que génèrent les applications de de, de, ce, de, de ces fibres de carbone sont tels que les industriels euh, ont décidé euh, de continuer à les utiliser. Et de plus en plus, on trouve des, des fibres de carbone, ou voire des nanoparticules, parce que se pose aussi le problème des de nanoparticules, euh, qui sont euh, visiblement extrêmement dangereuses pour la santé euh, des utilisateurs. Donc ce que je voudrais dire en préambule de, de cette émission numéro 45, c'est parler de, de, de la déclaration de Jacques Attali par rapport à notre Dame des Landes et, et par rapport euh, au fait que des gens euh, estiment que l'on doit se comporter vis-à-vis -vis de l'environnement avec respect et donc voilà ce que ce qu'a ce qu écrit Jacques Attali sur son blog l'express.fr et intitulé, dans un article intitulé « Pour une démocratie positive », et il a écrit ça le 15 décembre 2017, euh, à propos de Notre-Dame-des-Landes. Donc il dit « Si on laisse la rue imposer son point de vue, on verra ce terrorisme vert faire la loi sur bien des sujets, comme les centrales nucléaires, les tracés de TGV, l'implantation des centres de, de gestion des déchets et on passera un jour d'un terrorisme vert à une dictature verte. Cette question se pose aussi pour les entreprises qui doivent à la fois satisfaire leurs actionnaires à la recherche du profit immédiat et servir les intérêts de long terme de... Leurs consommateurs et de leurs salariés. Donc je veux qu'on analyse cette déclaration de Jacques Attali parce qu'elle est extrêmement importante. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter Jacques Attali Jacques Attali, c'est un petit peu dans le cadre des républiques françaises de la Ve République. Il fait partie des faiseurs de rois. C'est un, une éminence grise. Euh, il a euh, été un des acteurs majeurs euh, de l'élection euh, du petit pantin Emmanuel Macron euh, qui ne serait rien sans des personnes comme Jacques Attali et tous les industriels. Euh, qui vont apporter leur, leur financement parce qu'il faut bien voir que le, ce que propose et, et, et ce, ce qu'impose et ce que met en place Jacques Attali, c'est un monde euh, dirigé par le capital qui prend qui prend toute euh, décision et, et qui doit euh, criminaliser. Toutes les personnes qui vont euh, essayer de dire que euh, le capital nous conduit dans des impasses euh, sanitaires et sociales mortelles. Donc, si l'on reprend l'analyse des propos de Jacques Attali, la première phrase, si on laisse la rue imposer son point de vue, alors si on laisse la rue imposer son point de vue, moi je suis désolé, mais euh, la rue, de quoi s'agit-il Est-ce qu'il s'agit du peuple s'il s'agit du peuple, qui théoriquement en République est souverain, euh, il est tout à fait naturel que la vie du peuple prédomine sur la vie des industriels ou sur la vie de Pierre, Paul ou Jacques. Et dans, et dans, et non, et dans ce cas-là, effectivement, de Jacques Attali. Donc, euh, déjà, cette première phrase. Euh, veut relativiser tout principe démocratique c'est à dire Donc, que en fait, il y a déjà une opposition il y a, y a, y a déjà un oligarque qui dit que la rue, le peuple n'a pas son mot à dire donc ça c'est le premier point. On verra ce terrorisme vert. Alors là, il s'agit d'associer la couleur verte qui symbolise l'écologie et le respect de la nature avec le terrorisme. Et donc on est là réellement dans, dans de la manipulation mentale de base. C'est-à-dire associer le mot terrorisme au respect de la nature, c'est une, une escroquerie intellectuelle euh, euh, terriblement dangereuse mais monsieur Jacques Catali saute et allègrement les pas et donc il dit ce terrorisme vert faire la loi alors effectivement la législation devrait se préoccuper euh, de, de problèmes environnementaux qui touchent à la santé euh, de tous les citoyens et que effectivement oui euh, euh, la préoccupation sanitaire doit effectivement faire les lois mais là effectivement si les préoccupations sanitaires font la loi, pour monsieur Jacques Attali, il s'agira là d'un terrorisme vert. Donc, sur des sujets comme les centrales nucléaires, alors oui, on est en plein dans le sujet. Il semblerait que pour monsieur Jacques Attali, les centrales nucléaires euh, sont démocratiques et, euh, et respectueuses euh, de la santé des citoyens. Eh bien non, monsieur Jacques Attali, les centrales nucléaires, jamais, jamais, aucun gouvernement n'a décidé des centrales nucléaires. Euh, si on regarde bien, au moment de la Vème République, l'armée française euh, va imposer, alors il y a Salan, il y a des gens qui vont imposer le retour du général de Gaulle, par un, un, un, un coup d'État, il faut bien appeler les choses par leur nom, c'est-à-dire que l'armée réclame le retour du général de Gaulle, et donc euh, on, on, va, on va avoir là une, une, opé une opération... Général euh, oui, il y, y a eu Pétain, effectivement Pétain, effectivement s'est imposé euh, au moment de l'occupation par les Allemands mais là, la Ve République, c'est le retour du général de Gaulle avec euh, la création du CEA du commissariat à l'énergie atomique euh, sans, et à ce moment-là, on est dans un gouvernement provisoire parce que euh, quand les militaires vont imposer le retour du général de Gaulle euh, le général de Gaulle, il, il va être être, euh, en fin de compte, il, il va, il va, il va s'imposer, il va, il va venir casser la 4ème République et imposer la 5 Mais il va quand même être le dernier président du Conseil de la 4ème République. Donc, on a un coup d'État qui va imposer un militaire et ce militaire va créer une constitution va écrire une constitution qu'on appelle la constitution de la Ve République qui va imposer euh, une constitution dictatoriale, notamment à travers un fameux article qui est le 49-3, c'est-à-dire qu'on va avoir un, un prince-président euh, qui pourra passer outre euh, les représentants du peuple, donc l'Assemblée nationale, par le 49-3 pour imposer euh, des décisions. Donc ce n'est plus une démocratie, c'est la Ve République. Ça n'a jamais été démocratie. Ça a, une démocratie. Dès l'origine, ce n'est pas une démocratie. Et c'est pour ça qu'il va parler il va parler des centrales nucléaires. Les Français n'ont jamais décidé des centrales nucléaires, ni par référendum, ni, ni par rien du tout. Elles leur sont imposées. Les, les tracés de TGV, pareil, le train à grande vitesse... Euh, à la SNCF, ce sont des décisions technocratiques oui. Oui, de, de l'État qui sont, qui sont imposées. Euh, L'implantation des centres de gestion de déchets, parce qu'effectivement, euh, oui, bien sûr. Le, le général Digoun, il, il est parti et il avait dit français, française. Vous n'êtes que des veaux. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas compris le message. À bon entendeur, je vous en remercie. C'est moi, moi, moi, moi qui te remercie, parce que dans le, cas, dans le cadre de toutes les.. De tu as, toutes... Vu, tu as vu, tu vu, j'ai pas fait les mêmes écrans que toi, mais je suis pas bête. Non, t'es moi, je ne suis pas idiot. Je suis une personne qui maîtrise la linguistique française. Ou avec le bout des doigts, mon ami. Mais j'ai étudié à l'étranger, là-bas, dans le 9-9. Si vous connaissez pas le 9-9, demandez au niveau d'une préfecture. Bye bye. Donc, bientôt. Effectivement, la 5ème République va imposer euh, des choses au peuple français et tous les présidents de la 5 république vont s'inscrire dans cette constitution même même monsieur François Mitterrand qui lorsqu'il était dans l'opposition disait qu'il allait falloir en finir de ce 49-3 euh, l'a parfaitement adopté une fois qu'il a été élu et donc notamment sa promesse de sortir en 80 en 30 ans euh, du nucléaire euh, et, et bien euh, elle est restée euh, lettre morte parce que, de toute façon, euh, le nucléaire, qui est quelque chose d'imposé, qui est, qui est la source du pouvoir. C'est-à-dire, on le voit bien au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont toutes des nations thermonucléaires, qui possèdent des armes nucléaires. Donc, il s'agit là de, de de systèmes qui n'ont de, dé de, non, de démocratique que l'apparence mais réellement il s'agit de systèmes où euh, lorsque le peuple vote comme l'oligarchie le désire et eh bien ça roule par contre si le peuple lors d'un référendum par exemple euh, concernant euh, l'union européenne c'est à dire le projet de traité de constitution européen lorsque le peuple par référendum se prononce majoritairement contre ce projet de constitution écrit euh, par un représentant de la famille euh, d'Esta, eh bien, on dit du peuple qu il a fait une, une, que sa décision est, euh, est, est idiote, euh, qu'il n'a pas compris la question et c'est pour ça qu'il a mal répondu. Donc on a un mépris pour la décision du peuple et on s'arrange pour que trois ans plus tard, euh, en réunissant le Congrès, donc le Sénat et euh, l'Assemblée nationale, on s'arrange pour faire voter par les députés potiches et les sénateurs potiches du système, et eh bien la copie conforme de ce que les Français ont refusé par référendum. Voilà. Donc, Là, tu nous du Parlement. Je, je parle de, du référendum du 29 mai. 2005 où les Français ont refusé l'Union européenne et ils ont refusé euh, le fait que, justement, à travers l'Union européenne, eh bien, euh, les armes thermonucléaires et le nucléaire euh, soient, euh, euh, doivent être acceptées comme un fait accompli euh, qui aurait l'assentiment des, des, des peuples, ce qui n'est pas donc, le cas. Euh, voilà, donc, ils parlent d'un terrorisme vert parce que les démocrates qui veulent s'opposer à, à, à, à la dictature euh, nucléaire européenne, eh bien, ils vont être obligés à un moment de s'opposer au, au dictat des entreprises. Et c'est pour ça que là, je vais joindre euh, Madame Virginie Dupérou pour qu'elle nous parle euh, un petit peu de ce qui est imposé aux gens et de est comment. est en bref, présenter le pourquoi on les alors, nous sommes là tous les jeudis pour essayer d'avoir un média libre qui, qui, va, qui va parler de ce dont tous les médias de masse ne parleront pas parce que les médias de masse sont principalement financés par les marchands de mort en France. Et que de médias libres, euh, il n'y en a peu ou pas, à part peut-être Radio Libertaire et, et notre petite heure euh, hebdomadaire de débourrage de, cra de crainte. Donc je vais appeler Madame Virginie Dupérou qui va nous parler de son livre euh, Amiante et mensonges, euh, qui a été préfacé par Mme Annie Tebomoni, euh, et c'est aux éditions Vérone. Donc je, je, je vais l'appeler tout de suite. Voilà. Donc on est bien dans des conditions du réel, là on voit Roger utiliser son téléphone, donc son forfait, en direct. Il est quelle heure d'ailleurs 20h50. Euh, 20 ah, 20h50. Un ma montre qui n'est pas à quoi... D'accord. Bonjour, laissez-moi un message, je vous rappellerai. Allô, bonjour, ici Roger Nimaud. donc je vous appelle dans le cadre des émissions Radar, comme on en avait convenu, pour que vous parliez de votre livre Amiante et mensonges. Donc, ben, je vais vous rappeler, je pense, d'ici quelques minutes, à toutes. Donc, à travers ce, ce livre, euh, Virginie du Pérou euh, va décrire ce qu'elle va découvrir à travers euh, la maladie de son père. C'est-à-dire qu'ils ils habitent à côté d'une installation... Ah, voilà. Allô, Virginie Oui, donc euh, on est, nous, nous sommes... Euh, en direct là euh... et je voudrais que tu nous que tu nous parles de à la fois de, de ton livre Amiante et mensonges de, de son origine et de, et, de, et de son but ce que tu veux à travers ce livre faire comprendre aux français alors écoute ce livre en fait il est... est né, il euh, est, est venu le jour du FN de mon père, Paul il a été fait, en fait, pour que mon père, de là où il est, puisse témoigner, malgré tout. Pour qu'une euh, qu victime de l'amiante puisse témoigner de, de ce cette, que c'est, cette maladie, ce, ce mésothélium, ce cancer de l'amiante, auquel on n'a rien compris au début quand il l'a déclaré. Et euh, voilà, voilà, en gros, euh, pourquoi j'ai écrit ce livre, pour lui laisser la parole. Pour montrer à quel point... Euh, à quel point une famille peut être touchée comme ça d'un seul coup euh, par un, à cause d'une industrie mortifère qui a exercé de, de 1938 à 1975 à 250 km de chez nous. On ne connaissait pas l'existence le, le, de cette usine, ni son activité, on ne connaissait rien de tout ça. Voilà. Donc il, votre, votre père va euh, Déclencher un un, un, un mésothélium, c'est ça Oui, un cancer, un cancer de l'amiante, un cancer de la plèvre plus spécifiquement. Euh, l'amiante euh, peut provoquer plusieurs pathologies, dont, dont celle-ci, la, la plus grave, le mésothélium. Donc euh, ça se déclare sur la plèvre, sur le péricarde, sur le, le péritoine. Et en juin 2014, mon père, Paul, se plaint de d'un mal récurrent à une côte. On pense à, euh, aux suites de, de la grippe de cet hiver-là qui a été particulièrement vigoureuse et puis on ne se pose pas plus de questions que ça. Seulement les, les examens successifs vont révéler un cancer lié à l'amiante auquel on ne va rien comprendre, rien comprendre du tout jusqu'à ce que, par voie de presse, on apprenne l'existence de cette usine de broyage d'Amiens, ancienne usine, le, le CMMT, Controire des minéraux et Matières Premières Données de bois. Et, et là, c'est le monde qui nous tombe sur la tête. Quoi. Personne dans la famille n'avait entendu parler de ça et on l'apprend euh... Dans un article d'aujourd'hui en France, le 26 novembre 2014, exactement, mon père est en traitement déjà depuis deux mois. Il était malade depuis cinq mois. Voilà. On l'apprend comme ça. On découvre ça euh, incidemment, quoi. Et on n'aurait jamais rien su de ce scandale sanitaire et environnemental qui a déjà fait. 234 victimes recensées par les associations, hein, j'insiste bien là-dessus, l'État n'a rien rien fait là-dedans. Euh, on n'aurait jamais compris sans le combat acharné de Nicole et Gérard Froid, qui ont euh, cherché à savoir ce qui était arrivé au frère de Nicole, à Pierre Léonard, en 1996, lui aussi décédé à 49 ans d'un Ils ont cherché partout. Ils ont enquêté minutieusement pendant des années. On leur a refusé l'accès à des documents pendant cinq ans. La préfecture de Seine-Saint-Denis a menti pendant des années sur ce que faisait cette usine. Et à force de ténacité, d'acharnement, ils ont réussi à mettre la main sur, euh, sur les documents qui ont prouvé le voyage d'Amiens pendant des décennies. Et c'est grâce au, à ces, ces personnes-là qu'aujourd'hui on connaît enfin la vérité sur euh, sur le CMP de nez sous bois voilà, dont les victimes vont se compter encore par centaines et pendant des années. Puisque cette installation classée euh, n'a été démontée qu'en 2009. L'industriel a quitté les lieux en 1991. Euh, L'usine a été démontée dans les règles de l'art euh, grâce, encore une fois, aux associations Surtout grâce à Panas Vesto Et euh, de 1991 à 2009, euh, les lieux ont été laissés comme ça en l'état. Il, il y a des gosses qui ont, qui ont pataugé dans l'amiante. Il y a des gens qui ont foitté les lieux. Enfin, c'est une horreur totale, quoi. Une horreur totale. J'ajoute qu'en plus, au moment de la dépollution, c'est la ville d'Aulnay qui a payé 16 millions d'euros. La L'industriel de lui, a payé... Euh, à payer 478 000 euros, il me semble, quelque chose comme ça, enfin, c'est honteux, c'est répugnant. quoi. Évidemment, cette usine se trouvait, pour, euh, pour, pour en rajouter une couche, si je puis dire, elle se trouvait à côté d'une école, il y a eu trois écoles de contaminés, enfin, mon père, comme la majorité des, des victimes recensées, euh, mon père est une victime environnementale, voilà. Il a juste euh, eu le malheur d'habiter il y a des décennies euh, de ça, à 200 mètres de cette usine. Il a été, il a fréquenté l'école du bourg, euh, qui, qui a été contaminée par les poussières d'amiante et, et voilà. Et on se débrouille tout seul. Les associations se débrouillent toutes seules depuis des années pour euh, faire connaître ce, ce scandale. Et, et donc, c'est en région parisienne cette usine Oui, c'était c'était à Aulnay-sous-Bois, en plein centre-ville, en pleine zone pavillonnaire. On a donné euh, la permission à des industriels de l'amiante en 1938 de s'installer en pleine zone pavillonnaire à côté d'une école, tout sans une école. Et puis, ben, tout ça a, a roulé comme ça jusqu'à. Euh, Bon, euh, l'industriel dit avoir cessé de d'avoir de, broyé de l'amiante en 1975, mais en fait, on les retrouve encore en 1986 dans l'annuaire de la chimie en tant que revendeur. Et puis, euh, en, 2000, en 2001, euh, bon, on le trouve d'ailleurs sur le site de Banas Bestos France, il y a un long long reportage filmé à l'intérieur des locaux par les associations. Et quand tu vois l'état des lieux en 2001, les lieux sont encore bourrés d'amiante. Et ça a été comme ça jusqu'en 2009, quoi. Et donc c'est en 2009 qu'ils ont commencé la décontamination de, de, de, de, de cette usine en terreur oui C'est ça D'accord. Oui, ouais, ça... en 2009, la déconstruction selon les normes techniques en, en, en vigueur, hein, c'est-à-dire euh, sous cloche. Mais euh, pareil, ça s'est fait grâce à la bataille qu'ont qu mené les, les associations parce que le ministère de l'Environnement à l'époque euh, s'en fichait éperdument, hein, que ce soit fait selon les normes ou pas. Et si ça n'avait pas été fait euh, comme ça l'a été, c'est-à-dire vraiment dans les règles de l'art et sous confinement, il y aurait eu une seconde épidémie. Mais bon, ça, ça n'avait pas l'air de les, de les travailler plus que ça. En gros, l'État a été défaillant de A à Z dans cette histoire. Bon, déjà, ils ont permis cette installation dans une zone pavillonnaire, quoi. Mais on est en plein, en plein délire. En 1938, on savait depuis 1906 que l'amiante était hautement cancérigène. Déjà. Ensuite, la préfecture a menti sur son activité pendant des décennies. Et puis, au moment où des personnes se sont emparées de cette affaire pour dénoncer ce scandale... Bon, il n'y a eu aucune aide des services de l'État. L'ARS, l'Agence Régionale de Santé Parisienne, en 2001, avait fait la promesse de rechercher quand même, de, de contacter les anciens écoliers des, des trois écoles du primaire, en tout cas contaminées. Et la promesse, la promesse elle, elle a été concrétisée 13 ans plus tard, en 2014, euh, sur, enfin, de 2014 à 2016 elle a été concrétisée à moitié puisqu'ils ont contacté à peu près 7000 euh, anciens écoliers sur les 14 000 concernés les anciens ouvriers du CMMT on n'en a jamais obtenu la liste, je parle des associations encore une fois, qui les ont réclamées à corps et à cri on ne veut pas nous la donner on n'a pas prévenu les riverains enfin, ça, ça a été du, du, du grand n'importe quoi Voilà, une, une mauvaise foi, une mauvaise volonté Grande et, et tout a été fait pour cacher euh, cette affaire quoi. tout a été fait alors nous à 250 km de là avec des décennies d'écart, on, on en a subi euh, les effets mortifères il euh, y avait déjà eu un précédent dans ma famille en 1978 c'est à dire ma grand-mère paternelle, la, la mère de, de Paul mon père, est décédée d'un cancer de la plèvre auquel on n'a rien compris, rien du tout pendant 36 ans on s'est demandé où elle avait pu être contaminée. Bon, inutile de te dire qu'en 1978, on ne nous a pas parlé d'amiante et qu'on a compris euh, quand euh, les, les, les premiers euh, scandales liés à l'amiante ont été vraiment médiatisés au début des années 90. On s'est dit, c'est l'amiante qui a tué ma grand-mère. Mais de là à trouver la source de sa contamination, euh, on l'a compris euh, quand mon père était malade. Voilà, Comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à un article de journal, grâce à Nicole et Gérard Boit qui se sont battus avec Annie Thébaumoni et Henri Pesra pour euh, pour dénoncer tout ça. Et les infos nous sont parvenues à nous en novembre 2014. Bon, quant, à, quant à la suite, c'est-à-dire à ce que j'exprime avec mon père dans, dans ce livre, on raconte en fait euh, ce voyage au bout de qui est le traitement du mésothélium. Euh, on a eu affaire à des gens de médecine malhonnêtes qui sont les dignes héritiers des membres du CPA, du comité permanent amiant, c'est-à-dire des menteurs pathologiques, qui couvrent toujours les méfaits des industriels, qui nous ont vendu un traitement... Euh, comme étant quasiment euh, miraculeux, euh, d'autant que le cancer de mon père était très très très localisé, donc on, on y a cru. Et je cherchais sur Internet, il n'y avait pas d'informations. Bref, autour des maladies de l'amiante, c'est l'omerta total, mais total. Et moi, ce qui me révolte le plus dans ce second volet de notre affaire, c'est qu'à la fin des années 90, euh, j'en parle à la fin du, du bouquin, j'ai emprunté... Euh, un petit mot écrit par Henri Pesra, à la fin des années 90, un traitement avait été testé avec euh, succès sur des malades, des patients atteints du, du cancer de l'amiante. Et ce, ce traitement n'a jamais été validé. À titre personnel, je connais une personne qui a été sauvée il y a 20 ans. Dans, donc quand tu apprends ça en plus, à, à posteriori, il y a de quoi... Euh, quand même être sacrément écœuré, voilà, entre le, la position de, de l'État, qui a tout couvert depuis le début, et puis euh, tout ça se finit par le mensonge médical, de A à Z, hein. Voilà. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire après ça Si ce n'est euh, Au moins euh, raconter ce qui s'est passé, pour que cette histoire elle serve, pour que d'autres ne enfin que d'autres ne subissent pas la même chose. En tout cas le moins possible. Euh, le but c'est aussi de retrouver des, bah, des personnes qui ont été contaminées par ces poussières d'amiante, parce que on estime à Banasbestos France qu'à peu près. Euh, 40% des, des malades recensés, donc malades à cause des poussières d'amiante du CMMP. Il hein. euh, y a 40% des personnes qui, qui se sont expatriées et qui donc euh, bah, ne doivent pas comprendre ce qui leur arrive comme ça aurait pu être notre cas. Voilà. On aurait pu avoir à subir ça sans, sans comprendre en plus. Euh, Virginie, je me présente, je m'appelle Marc Gadi, je suis avec Roger Leno pour la partie technique de l'émission. Et ce que tu Bonjour me parles m'a directement connecté avec mon enfance parce que tu m'as parlé d'Olnay-sous-Bois. C'était le site, en l'occurrence, euh, sur lequel il y avait euh, euh, toute cette amiante. Et moi, j'ai vécu à proximité. Toi, tu m'as parlé d'une distance de 200 km qui vous a quand même affecté. Moi, j'étais à une distance ouais. de 30 km. Ah, d'accord. Moi, j'ai vécu à Villepinte et j'ai travaillé à Aulnay-sous-Bois. En gros, c'était l'époque 1976 à 1989. Donc, tu es concerné directement et tu as pu être impacté par les poussières du CMMP. Exactement. Donc, dans, dans ce cas-là, euh, il faut absolument que tu, que tu contactes euh, le, le CNES... Euh, le, le CNES a oyé sous bois. Alors attends, là, j'ai pas le je n'ai pas son. le CI3A. Attends, je vais te dire ça. Euh, dans les locaux du CNES, oui, pasteur. Mais ça, tu vas trouver l'adresse sur internet. Et euh, ces gens-là pourront t'indiquer quoi faire et puis euh, éventuellement te, te ben, regarder quoi ce qu'il en est pour, pour son état de santé. Sachant que cette, cette saleté-là, bon.. Ça, ça, ça, ça. Voilà, je ne veux pas être alarmiste non plus, parce que j'espère que tu n'as rien. Mais toutes les personnes qui ont vécu ou qui ont travaillé au -sous Bois pendant toute les, la période d'activité du CMMT sont à risque de toute manière. Donc ces gens-là pourront t'aiguiller, pourront te, te, te dire quels examens passer. Et puis euh, voilà. Virginie le, ce, que, ce, que, ce que tu fais là, est-ce que tu ne penses pas que ça devrait être le, le rôle d'un État C'est-à-dire que normalement un État, il doit se préoccuper de la, de la santé des citoyens. Ce que tu es en train de faire, toi, tu, tu rédiges un livre, tu, tu lances une alerte. Et en fin de compte, est-ce que tu ne deviens pas supplétif de ce que devrait faire l'État français Exactement. Recenser les gens, euh, envoyer des courriers L'État, Roger, l'État là-dedans, il a été complètement inexistant. Il a tout fait pour cacher ça. Moi, je n'ai aucun mérite dans l'affaire. Le mérite il revient à, à Nicole et Gérard Bois, des lanceurs d'alerte, qui, euh, dès que Pierre Léonard, le, le frère de Nicole, est décédé à 49 ans de ce, ce terrible cancer, c'est eux qui ont fait les recherches, qui ont, qui ont déniché les documents, qui se sont confrontés aux au mensonges récurrents des autorités euh, avec Annie et Henri Pérez. Voilà, ils ont. Ils ont fait, ils ont fait tout le travail, mais il fallait rien attendre de l'État. De toute façon, cette, cette entreprise là, le comptoir des minéraux et matières premières, était sous tutelle de l'État. Elle travaillait, euh, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur les centrales nucléaires. Elle travaillait pour l'armée. D'accord. Alors bon, tu, tu vois, on, on, on, à, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre euh, même maintenant Moi, ce que je regrette, c'est que. Il n'y a pas eu plus d'écho médiatique, parce que certes à l'époque, il y a eu, euh, dès les années 2000, quelques reportages sur euh, France 3, Paris, Île-de-France, mais bon, les gens qui, comme nous, étaient au loin, euh, comme, comment comment voulais tu qu'ils qu soient tenus au courant de tout ça Moi, j'aurais aimé que les médias aient un peu plus de cran, puisque puisque l'État, non seulement n'a pas joué son rôle, mais a tout fait pour, pour étouffer l'affaire, et continue de le faire. Euh, moi j'aurais aimé qu'au moins des, des médias euh, s'intéressent un petit peu plus à, à, ce, à cette lutte citoyenne qui a été et qui reste euh, acharnée. Parce bien, faut... que là, euh, on continue à suppléer l'État en recherchant euh, nous-mêmes, les associations, hein, euh, à la place de, de l'ARS par exemple, on recherche les, les victimes potentielles. On va organiser le 4 mai prochain une réunion publique, à la salle Guinville à Aulnay-sous-Bois, à 19h. Et on espère retrouver encore d'autres personnes concernées, faire passer ce message, quoi. Tu, tu peux redonner la date 5 mai prochain, Aulnay-sous-Bois. C'est le, le 4 mai, le vendredi 4 mai, à 19h, à Aulnay-sous-Bois. À la salle Gainville, dans le parc Gainville, anciennement le parc des Cygnes, où mon père allait se balader en sortant de l'école, il avait une euh, donc, un, un souvenir absolument euh, merveilleux dans le nez, quoi. et personne n'était au courant de, de, de, donc, de cette pollution. Virginie, qui a tu, pourri tu, toute tu... la ville, qui a tué tous ses amis d'enfance comme lui même, tu, même tu, tu lances un appel à tous les gens qui ont vécu euh, à Aulnay à, à, à sur, sur quelle période sur telle période de se rapprocher de toi parce que je pense que là bah oui tu es obligé de faire le rôle qui devrait être normalement le rôle de l'État et donc là il faut en profiter déjà moi je rappelle ton livre ton livre amiante et mensonges, notre perpétuité euh, aux éditions Vérone. Donc déjà, les gens peuvent acquérir ton livre. Euh, il est préfacé par Mme Annie Tebomoni. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point qui se rapproche à travers ton livre de toi. Par rapport à, ces, à cette réunion à 19h le, le 4 mai prochain... Ouais. C'est ça, ouais, ouais. Parce que, ils peuvent, ils, les personnes, elles peuvent, se, elles peuvent aller sur le site de Ban Asbestos France, Ban -as Ban -as B -A -N, oui. Asbestos, A S B E S, -S T O S, c'est l'amiante oui. en français. Ban Asbestos, c'est bannir l'amiante. On fait partie d'un réseau mondial de lutte contre l'amiante. Il y a les, il y a une page de contact. Elles peuvent se signaler là, entre autres. Euh, je pense que ce sera le, le plus pratique. Maintenant, au niveau du livre, il y a quelque chose aussi ouais. que je, je voulais dire, c'est que les bénéfices seront reversés à Bestos. Justement, je veux pas me faire un centime sur ce, sur ce bouquin. Ce n'est pas le but du jeu. Mon, mon père pensait qu'il allait s'en sortir et je pense que quand il a compris que ce ne serait pas le cas, il m'a dit une phrase que j'essaye d'appliquer aujourd'hui. Il m'a dit « aide à faire cesser cet état de non-droit ». Oui, excuse-moi Virginie, essaye de parler plus près par rapport au combiné parce que euh, de, de temps en temps on t'a assez fort pour être audible parce que moi je te reprends pas trop, c'est juste une okay. technique. Donc, donc il faut que. Moi j'appelle les gens donc, euh, à se rapprocher à la fois, à lire ton livre, à se rapprocher de l'association Banabestos. Et on peut essayer de... Oui. Il, faut, il, faut de faire, il faut faire un recensement. Euh, C'est un peu le but de l'émission. C'est-à-dire qu'il y a des gens, si ça se trouve, qui vont tomber sur le cul, qui vont se dire « Moi, j'ai habité euh, euh, à 100 mètres de cette usine. » J'ai plein de potes à voilà. Oui. Alors, attends, sont concernés les, les personnes, bon, tout autour de nez aussi. Hein. Ce oui. bran a été très, très impacté. Euh, et puis, comme je te l'ai dit, il y a des gens qui se sont expatriés comme nous, hein. on a su récemment qu'un monsieur a, a appris ça. A, il vit à New York depuis des années. Quand je vois la, la liste des, des, des, des victimes, il y a des gens qui, qui, qui, qui sont en Bretagne, qui sont dans le sud. Euh, il y a, et, puis, et puis ce qui est, ce qui est navrant, c'est qu'il y a encore des, des, des riverains de cette ancienne usine qui, jusqu'à, bon, on va dire, jusqu'en 2014-2015. Ils n'étaient pas au courant, ils tombaient malades, tous les gens tombaient malades et ils comprenaient pas non plus ce qui leur arrivait, quoi. Bah oui. C'est absolument, c'est absolument infâme. Donc, euh, voilà, je... ouais, ouais, ouais, que, que les personnes se rapprochent de Banas Bessos France, ils peuvent aller voir aussi au CNES Louis Pasteur, ils vont être reçus par des, des, des personnes, ça, ça va commencer d'ici peu de temps, hein. ça va être deux jeudis par mois, il me semble, mais tout ça, ce sera expliqué sur le site de Banas Bessos, et puis, euh, quoi d'autre il y a une page Facebook aussi sur le, sur le bouquin, justement, si oui. les auditeurs oui. ont des, des questions ou quoi que ce soit, voilà, je voulais le signaler aussi. Il y a ça, euh, disons que ce, ce, ce, ce, ce livre, c'est la mort on va dire, c'est le début d'une promesse faite à mon père, voilà, j'ai tout expliqué et ce qui m'importait, c'est que Paul ait la parole, parce que vraiment, quand ça nous est tombé dessus... Écoute, je sais pas le temps qui nous est imparti encore, mais j'avais trouvé un petit extrait, si, si, si j'ai le temps de le lire. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois, je pense que ça résume bien. C'est un, un de ses témoignages les plus longs, parce qu'en fait, mon père, tout au long de cette épreuve, a été très très à l'écoute de, de son corps. Il croyait vraiment dans, le, dans ce traitement validé depuis 2006, qui est la norme, non pas nationale, mais mondiale, et qui est une vaste fumisterie. Hein, les, les, les labos pharmaceutiques, les lobbies, on connaît aussi. On en a été victime là également. Donc euh, voilà, euh, ce, ce passage qui résume un petit peu son état d'esprit. Il l'écrit quatre mois, euh, jour pour jour, avant son décès. Oui. On y va. Voilà ce qu'il écrit, Paul. Été 2014. Tout a basculé pour moi, mais aussi pour mes proches. Année bien difficile, que je ne vais pas vous décrire. Je garde ça pour moi. La mort en toile de fond n'a pas besoin d'être expliquée. L'espoir est important pour tout le monde mais quelquefois défaillant dans l'épreuve, je sais de quoi je parle. C'est un coup sur la tête d'apprendre que le mal est en vous depuis votre enfance et qu'il décide de se manifester si longtemps après. Ce cancer a bouleversé ma tête d'ancien gamin qui avait gardé dans un petit coin au chaud son enfance, son école et ses maîtres magnifiques. Le petit jardin public avec l'eau et les signes, tout était si tranquille, la campagne aussi proche. Mes souvenirs et mes images de toujours sont ternis, empoisonnés, comme ont été empoisonnés mes amis d'alors. Les responsables de cette tragédie sont des assassins. J'ai quitté aulnay sous bois début 1961, époque où les, pro où les provinciaux montèrent en masse, alimentés en main d'œuvre des industries prospères, peu regardantes sur le côté sanitaire et humain. Ça ne vous aura pas échappé. Partir pour la nature, je le crois, était un bon choix. J'ai juste emporté cette saleté. Ma maman aussi, d'ailleurs. D'accord. Tu vois, ça résume tout, non Et comment... Quel est l'état de, de, de, de santé de ta maman Pardon Quel est l'état de santé de ta maman De ma maman à moi oui. Non, là, dans l'extrait, le, dans Paul parle de sa mère. Ah, d'accord. Ma, ma grand-mère donc décédée en, pareil, en 78 d'un cancer de nuance auquel on n'a rien compris pendant 36 ans. D'accord, donc il donc, y, a, y a à la fois un, un recensement post-mortem à faire et puis il y a une alerte à lancer pour tous les gens qui ont vécu euh, à, proximité. À, à proximité de cette installation. Euh... Qui ont vécu là, qui ont travaillé là, par exemple, oui, on, on évoquait bien sûr. récemment, euh, l'usine, elle se trouvait entre, entre l'école et le cimetière, hein. c'était bien pratique pour le cimetière. Euh, oui. on, pensait, on pense par exemple aux employés communaux aussi qui travaillaient à nettoyer les tombes, le, le cimetière était recouvert de, de poussière blanche, donc on disait euh, aux au, au riverains qu'elle n'était pas toxique, quoi. Euh, C'est euh, du, du, du, du, du, du délire profond cette histoire donc on recherche euh, des, des riverains, des, des anciens librains, des anciens écoliers, euh, des anciens euh, des, des, des personnes qui ont travaillé sur Ulné, que ce soit au CMMP même ou bien euh, aux alentours, toutes personnes ayant, ayant euh, vécu ou travaillé à olnay sous-bois entre 1938, moi je dirais même pas 1975, mais 1991. Oui, parce, parce que les... Je des... vous dis dans les vidéos... Euh, dans les vidéos réalisées en 2001 sur le site qui n'était pas encore déconstruit, dépollué, euh, voilà, le, le, le site est encore truffé de, de poussière d'amiante. Donc euh, les, personnes, les personnes ont pu être exposées, en fait, même jusqu'en 2009. D'accord. Jusqu'en 2009, jusqu'à la déconstruction. Euh, Virginie, bah, écoute, moi j'en suis par rapport à ce que, euh, ce que tu as dit, j'ai travaillé euh, moi sur le site de Garonne-en-les-sous-bois euh, un peu près, euh, la période c'était euh, 84-89 et j'avais beaucoup de copains aussi de l'époque qui, qui avaient travaillé dans, sur le site avec moi, que j'ai revu récemment parce qu'on a gardé le contact, euh, on a tous une cinquantaine d'années et on avait fêté les 50 ans d'un de mes potes justement, euh, qui habitait lui aussi sur ville -Pintre. donc euh, merci de, de de ce que tu viens de dire parce que moi ça m'a fait tilt, je vais justement les contacter puisqu'on s'est revus il n'y a pas longtemps euh, par rapport ouais. à cette période et justement il y a pas mal de nos potes qui ont un peu bougé comme tu l'as dit un peu partout en province etc mais on s'est réunis sur Paris donc euh, euh, je vais leur lancer le message par rapport à la date que tu m'as donné, euh, celle du 4 mai. Et puis ouais. les, les liens aussi, euh, justement pour s'informer puisque l'alerte est passée, mais il y a un silence euh, voulu entretenu pour que euh, une omerta, une omerta. Voilà, on ne réagisse pas. Voilà, moi j'ai. Euh, ouais. Euh, C'est bien. Ouais, ouais. Il faut diffuser l'information. Hein. Plus on médiatisera tout ça, plus. Euh... Plus on pourra prévenir les, les, les gens des, des risques qu'ils encourent déjà, Exactement. Et plus, plus on pourra retrouver victimes euh, potentielles ou malheureusement déjà, qui ont déjà quitté ce monde. Quoi. Moi je pense, je, je, je, je, Virginie, je pense que ce que tu fais, c'est si tu es en train de faire euh, ce que devrait faire un, un, un État. Tout simplement tu... ouais, Je te dis, moi j'ai aucun mérite là-dedans. C'est un droit d'avoir tout peu importe Peu importe. Le... les bras qui ont eu tout le mérite. Nous, on est arrivés après la bataille, si tu veux. Oui, mais... Moi, mon, mon travail a juste consisté en, dans le fait de, de, de porter un, un témoignage sur cet enfer, sur cet enfer, sur cet cette maladie. Euh, un enfer qu'on nous a fait vivre, les Médicalement, psychologiquement, hyper dur d'ailleurs. Hein. Le, le bouquin, je l'ai appelé « Amiante et le mensonge, notre perpétuité ». Bon, Amiante, on a compris, le mensonge, il est au niveau de, de, de l'État, de tous les services de l'État, de la préfecture. docteur Desvin, président de l'ARS, jusqu'à, il y a encore très peu de temps, qui, qui, qui freinait des cas pour, pour que les, les... au moins, enfin, ils, ils ont... Ils... Ils ont tout fait pour que les même les anciens écoliers ne soient pas euh, contactés. D'accord. Voilà. Euh, donc le mensonge il est là. Le mensonge il est aussi sur, euh, sur les, les protocoles, enfin le protocole mondial actuel pour le traitement du, du mésothélium. Alors nous on est peut-être tombés sur. Euh, vraiment des. des, des... Enfin, je pense pas que ce soit des exceptions hein. j'en parle dans les. Quand je discute avec des victimes de l'amiante, il euh, y en a beaucoup qui ont eu le, le même parcours que nous. Et pourtant, on n'est pas des gens crédules, quoi. On a cru à ce qu'on nous disait avec un aplomb vraiment affirmé. Ce traitement ne fait rien. Voilà, le mensonge, il est là aussi. Et puis euh, quant à la perpétuité, bah, la perpétuité, la perpétuité, pardon, moralement, on l'a, on l'a prise, quoi. Elle est là. Euh... Elle, elle porte malheureusement bien son nom et puis les industriels de l'amiante pendant ce temps-là, tout va bien pour eux, Voilà, c'est non-lieu sur non-lieu. La prescription, c'est l'arme fatale et puis la, la, la fameuse loi de 1994 là, sur la personne morale qui ne permet pas d'incriminer une, une, une personne morale justement pour des faits antérieurs. Donc ben voilà, ça couvre tout le monde, qui tu sais que... Quand tu, quand tu es une victime de l'amiante, tu deviens de facto un citoyen de seconde zone. Tu sais que de toute façon, le crime doit rester impuni. Il y a toujours un moyen de, de, de, de, de faire en sorte que les crimes industriels, que les délinquants en col blanc restent impunis. Tu sais qu'au niveau médical, tu es coincé complètement, surtout quand tu tombes sur des intervenants comme les nôtres. Donc d'un seul coup, c'est ton monde qui s'effondre, quoi. C'est vraiment ça. Et puis tu es coincé, tu ne sais plus que subir dire. Et même après le décès de la personne que, que tu aimes, moi mon père c'était mon, mon meilleur ami, je peux te dire que voilà c'est la colère, c'est l'incompréhension, c'est écoute on nous laisse défiler les, les victimes et les familles une fois par an, à la marge de l'Andeva, euh, au mois d'octobre, on y va, il n'y a quasiment pas de médias, euh, voilà, c'est tout ce qu'on nous laisse faire, on nous laisse, on nous laisse une heure et demie pour défiler tous les ans et puis ça s'arrête là, il faudrait la fermer. Moi je suis pas d'accord, voilà. Il faut expliquer les choses, il faut faire savoir tout ça. Le parquet de Paris, qui est quand même le bras armé du ministère, euh, dans toutes les affaires emblématiques là, est en train de, de, de fermer les portes. Il y a des gens qui ont fait partie du comité permanent amiant, tu penses à, à un médecin notamment, euh, qui a fait des ravages à Condé-sur-Noireau, en Normandie, à Rapalélie. Et celui-là, bon, ben voilà, c'est pareil, hein, il va passer à l'as. Donc en fait, il faudrait qu'on qu se taise, qu'on qu fasse comme si, euh, comme si on n'existait pas. On est vraiment euh, les invisibles de cette société. Mais enfin, il n'y a, a pas que les victimes de l'amiante hein, au sein de l'association Henri Taizera. Il y a aussi des victimes des pesticides, il y a des victimes du nucléaire. Bon, à chaque fois, la stratégie est la même. Hein. Moi, on nous entend, mais on se porte. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Ben, je, je, je te remercie, Virginie. Non seulement tu n'es pas d'accord, mais je vais rappeler Amiant et mensonges. Il faut que, que les gens achètent déjà ce livre pour prendre euh, euh, conscience euh, du problème. Et après, ben, on, on va avec Marc euh, t'aider pour euh, aller plus loin, pour... Prévenir tous les gens... Déjà communiquer Voilà, communiquer, c'est... Ouais, enfin, gentil, en fin de compte, vraiment, faire, faire ce que l'État... ce que l l on a besoin que la formation soit diffusée. Voilà. Je euh, voilà. m'excuse, je voulais juste m'excuser parce que depuis ce qui est arrivé à mon père, j'ai beaucoup moins de, de capacité, on va dire, d'expression orale. Donc, euh, j'ai pu un petit peu bafouiller pendant notre... du oh, bah, pas du, Alex, du tout, pas Alex, du tout le, Alex, message le message est bien passé. Je vous euh, ah non. Tout ça, ça a des conséquences aussi, euh, donc ça a des répercussions, euh, bon je suis prof d'anglais à la base, mmh. après le décès de mon père, l'anglais je ne je le comprenais plus, tu vois, jusqu'où ça peut aller tellement euh, psychologiquement le, le, le, le traumatisme, le traumatisme a, été, a été sévère et profond, il, il est toujours, euh, je pense en anglais, d'habitude c'est une langue qui est beaucoup plus facile que le français plus de facilité à m'exprimer en anglais je ne comprenais plus l'anglais. Voilà ce que ces gens-là ont réussi à faire, à effacer des souvenirs. À... Ça va encore plus loin que ce que j'ai pu raconter. C'est-à-dire que vraiment la perpétuité, on l'a. On l'a et on n'a pas de réponse pénale, on n'a rien, rien. Donc si on ne s'organise pas entre nous, si on ne lutte pas collectivement, si on ne continue pas le, le combat qui a été engagé... On sert plus à rien et c'est plus la peine de vivre, quoi. Est-ce que hein, Virginie, les Virginie, est-ce que tu, tu n'as pas l'impression en fin de compte de, de de te substituer au rôle régalien de l'État En fin de compte, ce que, ce que tu as fait toi euh, en, en tant que, que personne physique et morale, c'est ce que normalement devrait faire un État démocratique aller chercher les responsabilités, recenser alors, les victimes. Oui, Roger, mais en matière d'amiante, on est on est là, on est n'est on plus. Euh, et puis pas qu'en matière d'amiante, tu explique très bien et dans tes écrits et, et quand tu interviens comme ça, il y a plein de sujets pour lesquels on ne peut pas dire qu'on se trouve dans un état de droit. Dans un état de droit, les criminels de l'amiante et, et d'autres produits toxiques, mais là en l'occurrence on, on, on parle de l'amiante, tous ces gens-là auraient dû être jugés. Là en ce moment on, on nous dit, euh, bon voilà, euh, on ne peut pas dater précisément la date de contamination d'une personne. Donc, euh, donc en gros... Euh, tous ces scandales-là euh, ont passé à la face, je, je, je, je te dis, c'est non-lieu sur non-lieu avec ce prétexte fallacieux qu'on ne, qu ne peut pas dater euh, précisément quand une personne est contaminée. Tu prends l'exemple de mon père, il est né, né sous bois en 1942, il a grandi, il, il est allé dans cette école contaminée en 1961, il suit ses parents dans la nièvre, bon, il passe 19 ans. Est-ce que mon père a été contaminé le, le 9 août 43 ou le, ou le jour de la Constitution là, en 58 oui. ce que je veux dire. Bon, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il ait été contaminé, qu'il en a souffert terriblement et qu'il en est mort. Dans des souffrances terribles, dans des souffrances que je ne souhaite à, à personne. Et euh, voilà. Donc, évidemment, l'État est, est inexistant là-dedans. Le, le, le but, c'est que les victimes, les familles de victimes, la ferment, tout simplement. Euh, et et d'ailleurs, il y, y a aussi des, des, des, des structures qui ont été euh, montées, mais j on va j dire, dans, dans ce sens. Quand, Je... quand on pense où s'y va, au fond, l'anonymisation des victimes de l'amiante. Oui. Bon, certes, c'est une avancée, ça existe. Alors, ça sert surtout pour les victimes environnementales, puisque maintenant, bon, quand même dans la loi, on a la faute inexcusable de l'employeur. Et quand ce sont des victimes professionnelles, quand on arrive à prouver l'exposition, ce qui n'est pas toujours facile, parce que tu as, as des témoignages d'inspecteurs du travail qui peuvent aller contre toi, etc. qui vont attester que dans une usine d'amiante il n'y en avait pas. Euh, bon, euh, quand, quand les médecins aussi refusent de te donner accès à, à ton dossier médical, ça arrive aussi chez nous. Chez nous, dans la Nièvre, la spécialité, parce qu'il y a plusieurs scandales emblématiques aussi de, de l'Amiance. Ce n'était pas des usines de broyage comme à Aulnay, c'est des usines qui en employaient. Eh bien, les, les, les pneumologues dans la région ont une spécialité. C'est de faire passer les cancers de l'amiante pour des cancers du haut tabac. D'accord. C'est oui. pratique, ça aussi. C'est l'effet de masque. Là, on, continue, on continue à, nuer, à, à nier les, les, les, les responsa la responsabilité des industriels de l'amiante. Bon, bref, quand on arrive à, à, à prouver qu'on est une victime, etc., qu'on a été exposé, on peut déposer un dossier au fond d'indemnisation des victimes de l'amiante quand, quand c'est pour une exposition environnementale. Et pour une victime professionnelle, tu as bon bah les, les tribunaux des affaires de sécurité sociale en général. Et puis, donc je te dis, quand tu arrives à prouver il euh, euh, y a une indemnisation qui, qui a lieu. Alors, ça se fait pas tout seul. Hein. Euh, on a un cabinet d'avocats militants, vraiment, qui, qui nous aide. Qui est, enfin, qui nous aide. Je parle des associations d'une manière euh, générale, hein, pas seulement, pas seulement celles dont je fais partie. Euh, mais une fois indemnisées, euh, on pense que les familles vont se taire, que voilà, avec cette logique d'assurance, là, on va, euh, on va couvrir euh, la souffrance physique, morale, euh, la perpétuité dont j'ai parlé, et, et, voilà, c'est une logique d'assurance, une logique de, de, de, de, de la finance, là, qui me dépasse complètement, et... Euh, euh, ce fond d'indemnisation, il aide forcément les, les, les personnes qui restent, les veuves, les, les veuves. Ça, c'est très bien. C'est euh, le traitement bureaucratique du euh, crime. Pas ça qu'après qu indemnisation, après reconnaissance. On doit retourner comme ça au, au silence et puis s'écraser et vivre avec cette peine, ce chagrin, sachant que les coupables ne sont pas punis. Quoi. Oui, Virginie, est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, au, qu avec les fibres de carbone, on n'est pas dans les prémices d'un futur scandale sanitaire et donc social Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de procédés industriels euh, dont on sait qu'ils qu'ils ont des effets mortifères sur les populations, mais euh, l'effet est masqué euh, un petit peu par d'autres problèmes environnementaux, et puis on, on se dit, bah oui, bah quand on le découvrira, nous les responsables, ça fera longtemps qu'on mangera les par la racine, donc on ne pourra plus rien contre nous. Qu'est-ce que tu mais penses mais, Bien oui. sûr, bien sûr, mais ça, ça c'est évident. Mais moi, pendant que tu parlais, là, à l'instant, j'avais en tête une, une phrase d'Henri Pesra qui, euh, il y a quelques années, parce qu'il est, est décédé euh, en 2009, euh, il y a quelques années, Henri Pesra avait, avait euh, entrevu, on va dire, que les, le, le scandale des pesticides serait oui. pire en nombre de victimes que le scandale de l'amiante. Quand tu sais qu'en France, 10 personnes par jour, enfin ça c'est une moyenne meurt de l'amiante dans la différence la plus totale, euh, qu'est-ce que ça va donner, quoi Qu'est-ce que ça va donner, hein pour les pesticides bah, pour... Ça va être une hécatombe. T'as ça, t'as les rayonnements ionisants, t'as tout un tas de, de, de choses qui entrent en compte, et évidemment, ça, on saura à posteriori pour, les... pour les pesticides, oui, oui. on le sait. Donc là, c'est pareil, il n'y a aucune excuse. Pour, pour les pesticides, justement, euh, il faut bien voir que, depuis quelques jours, euh, au niveau de Notre-Dame-des-Landes, eh la FNSEA, par, par l'État français interposé, euh, décide d'imposer l'agrochimie et les pesticides, parce qu'à Notre-Dame-des-Landes, l'ensemble des, des oui, projets oui. agraires sont en permaculture et collectif, et donc c'est une, une conception de l'agriculture que l'État-nation français, euh, instrumentalisé par la FNSEA et par l'industrie agrochimique, Refuse. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont avant tout détruit euh, des, des cultures en permaculture qui ont été mises en place pendant plusieurs années. Ils ont détru détruit les lieux de vie pour permettre à la à la FNSEA de récupérer les territoires agricoles que au départ, ils voulaient concentrer... Euh, qu consacrer une plateforme aéroportuaire euh, nuisible, et eh bien maintenant, c'est l'agrochimie qui vient récupérer la mise à, à grand renfort de CRS, de véhicules blindés, armés, voilà. contre des citoyens français. Voilà, C'est bon. ça, c'est tout à fait ça. Et les et gens qui se sont établis pour, pour faire une, une agriculture dite, euh, dite biologique, alors qu'en fait, on devrait l'appeler agriculture euh, tout court. quoi. Voilà, C'est ça que devrait être l'agriculture. Ce sont ces gens-là qui se font déloger, c'est tout le monde. Quoi. Et, une et fois alors, de plus, hein, une fois de plus. Bon, la FNSEA, on sait très bien pour qui elle fonctionne aussi, hein, donc... Euh, je, Jaurès, oui, vous... ce que disait Jaurès et... Jaurès, il disait, le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire que, que l'industrie, parce que l'agro-industrie est une industrie, euh, euh, que l'industrie est à la guerre ce que la foudre est à l'orage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. effectivement, que ce soit à travers les pesticides, que ce soit à travers l'amiante, que ce soit à travers le nucléaire, on a un monde industriel euh, qui tue en toute impunité parce qu'il est couvert est par l'État. Voilà, voilà c'est ça. Ils se sont octroyés un permis de tuer, de toute façon, tous ces gens-là. Les industriels de l'amiante, les industriels du nucléaire, les industriels des pesticides. D'ailleurs, il y a des industriels de l'amiante qui se sont reconvertis dans les pesticides, hein, puisque euh, l'interdiction euh, en France, ça date de 1997. Hein, il y a des pays qui nous avaient devancé, d'autres qui ont suivi. Le Brésil vient de l'interdire. Mais euh, bon, ces gens-là ne sont jamais malheureusement à court de, de ressources. Hein. Ils se sont. Euh, se sont reconvertis dans, dans, dans les pesticides pour certains et puis voilà, c'est la même omerta, ça va perdurer avec un nombre de victimes euh, et là, ben qui, je... sera, qui sera encore plus, plus impressionnant, c'est peur et derrière chaque victime, il y a des drames humains et ça, ces gens-là s'entendent euh, complètement. Moi, j'aurais aimé avoir au moins un mea culpa du CMMT, euh, le CMMT qui est, euh, attention, on parle pas d'un géant comme les thermiques hein, par exemple, mais c'était une petite structure, bon, euh, comme je disais tout à l'heure, déjà 234 victimes recensées par les associations et surtout pas par les services de l'État, c'est surtout pas grâce à eux. Euh, mais voilà, derrière chaque, chaque, chaque victime, il y, a, il y a des drames humains, il y a des conséquences absolument terrible, de toute façon, on ne compte pas, on ne compte pas, voilà, on n'est on est rien, quoi. On Vir est Virginie, je, je vais te remercier pour ton témoignage. Cette émission, comme toutes les autres, on l'espère, elle va être sauvegardée, parce qu'il y a quand même notre émission 42 euh, qui, a oui, été, ça, ouais. qui a été que, euh, supprimée. A donc on va la faire tourner. Donc nous, on appelle à une insurrection non-violente active, donc il faut que les citoyens se rapprochent de toi euh, pour qu'ils s'occupent eux-mêmes de de leur santé, qu'ils alertent les gens qui ont vécu euh, près de cette installation euh, qui manipulait de, de l'amiante et aujourd'hui, ben oui euh, que on, on ne parle pas euh, ou peu euh, de tous les gens qui, aujourd'hui, comme les étudiants, euh, euh, appellent euh, à une insurrection non violente contre un système qui s'impose à une majorité de Français qui le refusent et qui désirent aujourd'hui vivre en démocratie et en finir de cette cinquième euh, euh, république bananière. Voilà. Ouais, donc... On est tout à fait d'accord. Et voilà, donc, je, te, je te, te remercie. Oui. Euh, les personnes peuvent nous contacter alors, soit sur le, le, le, le site, euh, la page Facebook hein, du, du livre Aminante et notre notre perpétuité, soit sur, euh, soit sur le site de Banat des france si vous trouvez les coordonnées à la page contact. Et franchement, il faut pas, il faut pas hésiter à diffuser, à diffuser partout. On va diffuser et, on retrouve, et, et les on on émissions radar. Les, les émissions radar sont sur YouTube et sur Facebook. Et à la fois sur YouTube et sur Facebook, on mettra le lien vers ton association pour que justement toutes les personnes qui ont été touchées par euh, bah oui, par. Euh, ce crime industriel puisse se rapprocher voilà. de toi pour que pour, pour qu'on fasse toute la lumière et qu'on n'en reste pas là. Et ben je, je te remercie Virginie. On a largement explosé nos Non mais télé... c'est moi qui. Non non mais, mais c'était. je te dis. Je, je, et tous les amis, quoi, voilà. On sera reparti. Merci beaucoup. Puis, non mais c'est voilà. moi, moi, moi merci qui. Te remercie. Te dis, merci infiniment, quoi. Mais, mais on ne va pas s'arrêter là, ça va continuer. Et puis, ben je donne rendez-vous euh, à, à tous les gens qui nous suivent, donc qui suivent nos émissions Radar, euh, Radio Anarchiste, Diffusé à la République, pour euh, la semaine prochaine, jeudi prochain, où on parlera encore justement de ce dont les médias de masse ne vous parleront pas. Voilà, Et ben je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Bon, ben...